Bonjour. Aujourd'hui on va voir l'anatomie de colon. Le côlon est la partie du grand intestin situé entre la valvule iliusécale et le rectangle. Le côlon forme un cadre autour du juginot iléon. Il est composé de six segments et deux angles. Les segments coliques on a le Sécom et l'appendice, le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant, le colon iliaque et le colon pilvien ou sigmoïde. Et on a également les angles couliques. L'angle colique droit ou hépatique, l'angle colique gauche ou splénique. On peut diviser le colon en colon droit et colon gauche. Le colon droit, il comprend uniquement le colon donc, ascendant. Le colon gauche, il regroupe les colons descendants, iliaque et sigmoïde. On remarque également que le côlon est segmenté, c'est-à-dire formé des unités ou des bosselures, appelées ostrations, ostrations coliques, et ces ostrations séparées en deux par une ligne appelée ténia qui correspond à un épicissement de la couche musculeuse. Le sécom est la partie initiale du côlon où bouche, l'ilion. C'est un cul-de-sac qui porte l'appendice vermiforme, d'où l'appellation séco-appendice. Le sécom est situé dans la fosse iliaque droite, en avant du muscle iliaque, mais cette situation est variable et le sécom peut être sous-hépatique, sous-ciliaque ou pilvien. L'ilion s'abouche à la partie supérieure du sécom. Cette jonction présente un orifice qui fait communiquer l'ilion avec le sécom. Il est muni d'une valvule appelée valvule héliocécale ou la valvule de Boin. Il est constitué de deux valves de forme semi-lunaire, une supérieure et l'autre inférieure, et entre les deux, une fente transversale. Cette valvule empêche le reflux de transit. L'appendice vermiforme, encore appelé appendice vermiculaire, est une formation lymphoïde qui prolonge le sécombe sous forme d'un tube cylindrique et naît à 3 cm en dessous de la valvule héliosécale par une base d'implantation sur la partie inférieure du sécombe. Sa longueur varie entre 7 et 10 cm et son diamètre est de 4 à 8 mm. Cet appendice s'ouvre au niveau du sécom par un orifice qui présente une valvule, c'est la valvule du guerlache. Concernant la configuration intérieure, le colon est constitué par quatre tuniques la séreuse, ou tunique péritoniale, la musculeuse avec deux couches superficielles avec des fibres longitudinales et profondes avec des fibres circulaires, la muqueuse et enfin la muqueuse. La vascularisation de colon dérive des deux artères mésentériques, c'est-à-dire l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Globalement, l'artère mesentérique supérieure va irriguer le côté droit, c'est-à-dire la partie du côlon qui comprend le séco-appendice, le colon ascendant, l'angle coulique droit et le du tiers droit du colon transverse. Alors que l'artère mesentérique inférieure va irriguer le côté gauche, c'est-à-dire le un tiers restant du colon transverse, le colon euh, descendant, l'angle colique gauche, le colon iliaque et le colon sigmoïde. La vascularisation veineuse est calquée sur la vascularisation artérielle et l'ensemble des veines du de colon euh, vont se drainer vers les veines mésentériques supérieures et inférieures et ensuite vers la veine porte.